tu veux devenir un master grower, bienvenue à Weedman. Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va regarder l'évolution de mes plants de cannabis. Euh, avant de commencer, je voudrais remercier mon nouveau commanditaire pour les bijoux. Euh, allez sur shopurbanice.com et utilisez le code promo qui est écrit en bas dans la description. W.man25 pour avoir 25% de rabais. Allez voir ça, shopurbanice.com Donc euh, aussi, on va aller sur Indoor Going Canada, euh, l'endroit où j'achète euh, mon engrais Sico. Euh, allez sur Indoor Going Canada, toute la description est en bas pour aller directement sur leur site. Et toujours merci à Spider Farmer pour ma lumière SF4000. Depuis les huit dernières journées, j'ai donné de l'eau à deux reprises, toujours avec un pH là, de 6,5. Plus précisément, ça a donné 6,45. Quand on ajuste le pH, là, euh, quand on tombe à 6,45 ou à 6,55, on veut pas trop euh, faire d'ajustement parce que des fois, là... On met juste une petite euh, 3-4 grains de pH down ou pH up puis on, on se fait jouer des tours ça descend à 6.2 ça monte à 6.9 donc à 6.45 là euh, je pense que tout le monde va euh, y trouver son compte euh, deux fois deux fois seulement de l'eau pourquoi euh, j'avais un petit peu triché dans les trois premières semaines euh, mais j'avais donné de l'engrais à deux reprises une fois là, à 600 ppm euh, et la deuxième fois à 550 ppm. Quand euh, j'ai donné mon engrais, je donne toujours mon engrais. C'est de l'engrais liquide. Quand que je fais là, euh, mon mix, euh, je prends mes millilitres avec une seringue. Je regarde la charte. 1 euh, millilitre, 2 millilitres. J'ai plusieurs produits comme ça. J'en ai environ 6 pour euh, la croissance. Donc, là, euh, chaque produit. Là, euh, la quantité à mettre dans mon euh, bol d'eau est différente. Donc, euh, je mélange le tout. Euh, J'ai des instruments là, ici pour vérifier le pH. PH, ah, pH excusez-moi, pour vérifier le pH, il faut que ça donne 6,5. Et si ça ne donne pas 6,5 avec mon instrument, euh, je vous ai montré dans la vidéo précédente là, euh, le produit que j'utilise pour ajuster le pH pour en arriver à 6,5. On donne euh, l'eau à 6.5 à notre plante parce que c'est euh, la meilleure façon que les racines euh, vont manger les nutriments, boire l'eau. Euh, parce que si on donne pas ça à 6.5, euh, c'est comme si la, les, la plante a pas de bras et puis elle ne pourra pas manger les nutriments qui y a à d'elle. Donc 6.5 qu'on fait pousser dans la terre. Euh, ensuite de ça, pour regarder les ppm, les particules par million... Écoutez, euh, plus qu'on met de nutriments dans l'eau, plus qu'il le y a du stock. Euh, on n'en veut pas trop de stock, là, euh, le moins possible. Euh, mais pas le moins possible, mais quand il y en a beaucoup, euh, ça peut surcharger la plante. Et puis, ça peut euh, donner euh, une mauvaise croissance, là, finalement, ou donner des problématiques à la croissance euh, qu'on va faire. Donc les PPM, vu que c'est des bébés plants, euh, j'ai coupé ça avec de l'eau. J'ai rajouté de l'eau pour euh, diluer un peu, là, pour que ce soit quand même assez faible comme nutriments. Euh, parce qu'à un moment donné, là, j'étais un petit peu en panique. Euh, je pensais peut-être que peut j'allais donner trop d'eau. Mes plants avaient arrêté de pousser. Mes plants avaient arrêté de pousser. Je me comparais un peu avec euh, d'autres abonnés qui ont parti des plans en même temps que Winman. Euh, donc j'avais donné des nutriments, on avait trouvé finalement la solution en montant la lumière plus haute. Les plants euh, trouvaient que la lumière était un peu trop forte. Euh, là présentement en baissant la lumière à 30 euh, pouces, je vais vraiment vérifier là si ça va faire un blocage encore. Euh, sauf que j'ai communiqué avec la compagnie de lumière Spider Farmer et puis ils m'ont suggéré de mettre ma lumière entre 20 et 40% d'intensité je l'ai mis à 30 et puis euh, vraiment la hauteur euh, ils m'ont dit de vraiment suivre euh, le, le, le guide le livre et puis c'est 30 pouces euh, même de 24 à 30 pouces si je regarde ici là. donc euh, j'ai mis 30 pouces euh, on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne peut-être que c'est trop fort encore pour l'instant euh, on va peut-être faire des réajustements, remonter la lumière euh, mais c'est juste que je veux que ça l'avance un peu plus vite. Et puis on, on essaye de trouver des petits trucs là, pour que ça l'avance plus vite. Donc, euh, deux fois de l'eau euh, ces temps-ci, j'ai baissé la lumière. Euh, toute la gagne a poussé. J'ai remarqué là, que mes perps euh, poussent plus vite, plus de feuilles. J'ai aussi là, mes euh, boba CBD qui vont très bien aussi. Euh, Très bien. Les Gorias Girls, j'en ai deux. Euh, vous savez, j'en ai un là, qui a des feuilles vraiment particulières qui vont continué à grossir de cette façon avec plein de feuilles très minces. Et puis l'autre Gorias Girls, un petit peu au ralenti, euh, on l'air vraiment euh, particulier, les Gorias Girls. Et puis j'ai eu, euh, eu deux cadeaux là, euh, de Fred, dont s'appelle du White Widow Super Skunk, là, qui était dans la vase, dans l'eau dans un marécage, j'avais vraiment donné trop d'eau dans le Super Skunk, White Widow. Ça en est bien sorti, mais il euh, y a peut-être des répercussions à ça, là, euh, Les nodes, ce les qu'on appelle les étages, euh, des de, tiges, sont vraiment très, très, très rapprochés il euh, faut vraiment regarder de très près le White Widow Super Skunk le dernier, encore un cadeau de Fred euh, qui s'était procuré les deux euh, graines chez le producteur de graines de cannabis euh, Ripper Seas, Ripper Seas là, une compagnie de cannabis très reconnue pareil comme Barney's Farm euh, les graines de cannabis que je me suis procuré le, de Gorious Giddles et j'ai aussi euh, le Boba CBD et le Purps que je me suis procuré chez Dinafem, Donc Dinafem, Barney's Farm, Ripper Seas. Vraiment trois très bonnes compagnies là, euh, qui donnent habituellement des bons résultats. Et qui donnent des phénotypes là, plus réguliers. Il n'y a pas vraiment là, de... Plus de régularité, plus de... Je cherche le mot. Hmm. Plus de... Toujours standard, plus d'un standard avec ces compagnies de graines de cannabis. là. Donc c'est un peu ça que je vais vous le dire, il y a la deuxième partie vidéo que je vais aller vous présenter les plans. Euh, donc c'est ça, soyez très attentifs là, à vos plans. Euh, j'ai regardé les racines d'un plan, j'ai sorti un plan... Euh, du contenant pour voir ses racines. Le contenant n'était pas assez rempli de racines. Je peux pas encore transplanter mes plants dans des plus gros plants, euh, dans des plus gros contenants de terre. Euh, je veux vraiment patienter encore. Euh, la terre, elle se défaisait un peu. Là. Euh, ça allait donner vraiment là un bordel puis ça aurait sûrement magané les racines euh, de cette façon-là. Donc, on va attendre là, encore euh, 3, 4, 5 jours avant de, faire, avant de transplanter euh, mes, mes plants euh, peut-être même encore une semaine il euh, faut vraiment voir là, si le 30% 30 pouces va euh, continuer à faire évoluer les la les, les, les plantation ou si ça va encore faire euh, stagner euh, la croissance donc je euh, souhaite vraiment là, que ça continue pour qu'on puisse vraiment transplanter dans une semaine sinon il va falloir encore attendre euh, peut-être remonter la lumière, euh, on va voir, on va voir là, chaque euh, 3, 4, 5 jours quand même, on voit l'évolution et puis euh, là vraiment la prochaine étape c'est transplanter, prendre ces contenants de cannabis là et les mettre dans un plus gros contenant, donc euh, c'est pas pour le moment, on attend qu'il y ait plus de racines et quand que le moment soit, sera choisi, il faut vraiment que le contenant la terre soit sec, sec, sec, sec, sec, pour que ça sorte euh, plus facilement. Parce que si on vient juste d'arroser, ça va tomber, la, la terre elle va être molle, ça va tomber, puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut que ça sorte en un morceau, pour que ça soit facile à transplanter. OK, je pense qu'on a fait le tour. 30% 30 pouces, on se croise les doigts, et puis euh, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y en est avec euh, cette production-là. On regarde ça tout de suite. Hey gang, on est de retour, euh, écoutez j'ai laissé euh, la fan euh, en marche et j'ai laissé aussi là, euh, mon système de filtration en, en fonction, comme ça on va vraiment euh, être dans le feu de l'action. Ben voici mes huit euh, bébés, euh, ça pousse, ça pousse, je suis pas euh, entièrement satisfait, je suis un peu inquiet. Euh, il y en a qui me donnent des, des bons signes, d'autres des mauvais signes, ils sont vraiment pas mal tout tout tout différents, c'est quand même incroyable. Donc on va commencer, euh, on va commencer par euh, les deux plus réguliers, les deux plus un peu euh, normaux, euh, ben, c'est deux euh, boba couche CBD, mes deux produits euh, CBD. Lui, regardez, euh, très bien, euh, c'est dans mes moyens, c'est pas mes plus gros, c'est pas mes plus petits. Donc ça c'est le phénotype numéro 1. Le phénotype, ben c'est pas vrai finalement. Le euh, phénotype numéro 2 c'est un peu mon plus large. Mon plus large, donc euh, ça va bien pour les deux euh, produits CBD. Euh, donc je vais vous montrer le plus large, je vais vous montrer le plus grand. Lui, j'en ai seulement un. C'est un Zombie Skittles. Ça, ça a été un cadeau de Fred. Puis ça, c'était ça une graine de cannabis là, de la compagnie Ripper Seeds. Lui, c'est mon plus grand. Les deux euh, bobas que je vous avais présentés, ça, c'était des graines de cannabis de Dinafem. Compagnie d'Europe, je crois. Dinafem, là, je pense c'est espagnol. Euh, Purps Mes deux Purps euh, Je les aime beaucoup euh, Ils ont des feuilles là Vraiment bizarres là. Euh, Des feuilles qui courbent Comme ça c est, c est... On dirait son, sont Bourrés de feuilles je trouve Ça donne le look là, euh... Je sais pas Regardez là aussi, même chose Ça a l'air bien euh, Les feuilles sont vertes, un peu vers le bas euh, un peu sec, un peu sec peut-être que je vais les arroser euh, peut-être demain ou dans deux jours donc les perps là, euh, beaucoup beaucoup de feuilles les deux cbd au milieu là, ça va très bien j'ai le zombie là bas dans le fond là, euh, qui a de l'air vraiment aimé ça, la lumière là, qui, qui pousse vraiment euh, beaucoup et là, mon, mon problématique, c'est un peu là, le White Widow Super Skunk. Ah, regardez qu'elle va, c'est très proche, là, les étages de feuilles. C'est collé, collé, collé, collé. Euh, c'est pas une bonne idée pour lui que j'ai rapproché la lumière, je crois. Là. Il aurait fallu que je la laisse plus haute pour qu'elle essaye d'aller courir après la lumière. Mais là, je veux pas punir les sept autres plans juste pour lui. Et voici un gorios Gittles que j'aime très bien. Il ressemble un peu au boba. Standard, de vraiment régulier. Et mon préféré, j'espère qu'il va euh, faire la run au complet. Regardez les feuilles minces du Gorrius Gittles, mon phénotype numéro 1. Euh, vraiment différent. Très mince. Les feuilles moins, très étroites, très étroites. Pas larges. Donc, ça pousse, ça pousse. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'évolution des plans de cannabis à Weedman. Donnez un pouce à la vidéo. Abonnez-vous. Allez sur mon Instagram. Il y a toujours là, des mises à jour sur mon Instagram. Et puis, euh, c'est vraiment là, de l'eau, nutriments. Euh, de l'eau, nutriments. On saute, euh, ne vous donne pas des nutriments à chaque fois, là. On essaie d'altérer un peu euh, dans la terre, il y a des nutriments, là, des minéraux qui ont séché. Euh, quand on redonne de l'eau avec des nutriments, il ben, faut savoir qu'il y a déjà d'autres nutriments qui n'ont peut-être pas été euh, mangés par la plante, par les racines. Donc, c'est pour ça que quand on peut alterner nutriments, eau, et la fois qu'on donne seulement de l'eau, ben, ça se peut qu'il y ait des restants de nutriments, puis la plante elle va pouvoir les manger. Euh, puis elle ne sera pas là, euh, sur surchargée euh, de nourriture. C'est bien dit. C'est bien dit. Ok, gang. J'espère vraiment que t'as apprécié. Donne un pouce. Euh, donne un commentaire. Ça m'aide vraiment, vraiment, puis ça m'encourage. Et puis on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao!